il faut, les choses les plus importantes, c'est la distanciation sociale, être éloigné les, un, les uns des autres et se laver les mains. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Quand on ne peut pas être en mesure d'avoir une distanciation sociale suffisante, quand on est obligé d'être à moins d'un mètre des collègues, là, le masque est intéressant. Mais il faut vraiment se laver les mains de façon euh, très régulière. Si on fait ça, euh, la, la, la probabilité de contaminer l'environnement est, est, est quand même assez faible et de se contaminer euh, soit dans un contexte breton où le virus circule quasiment pas, excessivement faible. Donc euh, oui, on peut être rassuré, il faut euh, non pas retourner à une vie normale, parce que justement la vie sera euh, beaucoup plus euh, rythmée par des, des mesures d'hygiène, comme celles que je viens de citer, mais retourner à une activité euh, euh, qui permette à tous de, de, de, bah, de s'épanouir, euh, et puis d'être en bonne santé. Hein. Vous savez que sur le déconfinement, on... On se dit, mais pourquoi on déconfine maintenant Si on déconfinait après l'été, on est sûr que la maladie serait partie. Oui, mais en, déconf... en restant confiné beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus de risques sanitaires. Parce que les gens ne viennent plus consulter, ils ne viennent plus voir les docteurs, ils ont une pénurie de médicaments, etc. etc. Donc le risque est beaucoup plus important, même au niveau sanitaire. Euh, en cas de symptômes douteux, même légers, rhume, fièvre, toux, courbatures, faut-il aller chez son médecin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 que ce soit des antiviraux, mais plus, plus probablement euh, euh, des vaccins. Fallait-il rouvrir les écoles Alors c'est vrai que la question de l'école est compliquée parce qu'il y a à la fois l'intérêt des enfants de retourner à l'école, puis il ne faut pas se leurrer, probablement qu'il y a aussi un intérêt que de libérer les parents pour qu'ils retournent au travail. Si on ne parle que de cette épidémie-là, la meilleure solution, c'est de confiner six mois tout le monde, tout le monde chez soi, et cette épidémie s'arrête. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.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 Et donc, euh, les enfants, après cette épidémie-là, ils seront exposés à d'autres microbes. Toujours à propos de la reprise de l'école, que sait-on de la transmission du SARS-CoV-2 par les enfants On a énormément de mal, encore, une... encore actuellement, là, à quantifier le risque épidémique euh, des enfants. Euh, Est-ce qu'ils euh, peuvent être malades Oui, ils peuvent l'être, mais de façon exceptionnelle, finalement, on se rend compte, c'est toujours euh, 1% des patients, en gros, ça reste euh, excessivement faible. Est-ce qu'ils peuvent transmettre la maladie On n'a pas de certitude. Donc, c'est possible qu'ils puissent la transmettre, mais euh, toutes les données actuelles vont quand même un peu dans le même sens. Euh, de dire que les enfants n'ont pas l'air de jouer le rôle si important qu'on pensait qu'ils puissent jouer au début de l'épidémie. Vous avez peut-être vu cette étude des collègues du, du Sud-Est, hein, dans, le, dans le cluster euh, alpin, où l'enfant qui était malade, il a contaminé personne alors qu'il qu est allé dans plusieurs écoles avec, euh, avec des, une promiscuité très importante, et il a contaminé personne, alors que les adultes, même asymptomatiques, ont contaminé des gens. Donc ça, ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent jamais contaminer.